Pour saisir une référence, cliquez sur l'icône de page avec un petit plus ou cliquez sur le menu ⁇ References ⁇ et sélectionnez ⁇ New Reference ⁇ Une nouvelle fenêtre s'affichera maintenant par-dessus la fenêtre de votre bibliothèque. Il s'agit du formulaire long qui va vous permettre d'inscrire les données bibliographiques de vos références. Vous devez inscrire l'information bibliographique de votre référence dans les champs qui sont essentiels pour le style bibliographique que vous utilisez. Pour cette capsule, nous créerons une référence d'une page Web dans le style APA Provo. Avant d'inscrire toute information, vous devez sélectionner le bon type de document. Par défaut, EndNote indique qu'il s'agit d'un article de périodique, Journal Article. Dans le cas présent, puisqu'il s'agit d'une page Web, nous modifierons donc ce champ et choisirons Web Page dans le menu déroulant. Dans l'APA ProVo, les quatre informations essentielles pour faire une référence à partir d'une page Web sont l'auteur, le titre, l'année de publication et l'URL. Il est donc important de bien identifier ces éléments sur la page Web. Ici, nous avons l'auteur, voici le titre, l'année de publication et l'URL. Puisque nous sommes sur notre page Web, nous allons tout de suite copier l'URL, ce qui va accélérer le remplissage de notre formulaire long. Les auteurs sont inscrits sous la forme nom, virgule, prénom. Chaque auteur doit être inscrit sur une ligne différente. Dans le cas présent, l'auteur de la page Web est une organisation, l'Organisation mondiale de la santé. Dans ces cas, il faut mettre la virgule à la fin du nom de l'organisation afin qu'il s'affiche correctement dans un nom. La deuxième information essentielle pour compléter une référence d'une page Web est l'année de publication. Nous inscrivons donc 2020 dans la section Year. La troisième information est le titre de la page Web et non celui du site Web. Elle est inscrite dans la section Title. La quatrième et dernière information est l'URL. Pour cela, il suffit de copier-coller la barre d'adresse. Puisque nous l'avons déjà copiée, nous allons donc coller l'URL. Il est aussi possible d'ajouter des notes à des références. Elles n'apparaîtront pas dans votre bibliographie. Sauvez vos informations en cliquant sur « Ctrl S » pour PC, « Commande S » pour Mac ou en allant dans le menu « File » et en sélectionnant « Save ». Cliquez sur le petit « X » en haut à droite pour fermer la fenêtre et revenir à votre bibliothèque. Le gros X, au contraire, vous ferait fermer le programme au complet. Dans la colonne de droite, cliquez sur l'onglet « Preview » afin de vérifier si toutes les informations que vous avez inscrites seront affichées correctement dans votre bibliographie.